Bonjour. Bonjour Stéphanie. Bonjour autant depuis la France. Vous savez, les gens aiment savoir que vous n'allez pas bien, comme eux. Les gens aiment savoir que vous n'allez pas bien, comme eux. Même vos meilleurs amis. déjà gens que ce n'est pas bien d'avoir les meilleurs amis. Dans l'ADN de l'être humain. Quand il reste comme ça là, il sait que tu es là-bas, tu ne t'en tu sors pas. Il est content. Mais quand il, tu vois, quand il sait que tu vas bien, tu, tu as la voiture, tu travailles, tu as l'argent, tu as la maison, tu as de le train de la deuxième maison, ta femme va avoir son troisième enfant. Même si la personne a la même chose que toi. Parce que dans l'ADN de l'être humain, il aime être au-dessus de l'autre. Je vous donne des faits qui vont vous permettre d'accepter. Une fois que tu as accepté la nature humaine, tu ne te casses plus. C'est pour ça que vous avez toujours des soucis. Oh, j'ai fait confiance à telle personne. Pourquoi elle m'a fait ça Les tes mains aiment être, aime être au-dessus de l'autre. Bonjour le roi Chinda. Il aime être au-dessus de l'autre. Tu vois, quand tu venais, quand tu commençais, tu n'avais pas encore percé. Tu n'avais pas encore brisé. Bonjour TikTok. La personne était au téléphone chaque soir avec toi. Hein? Oui. Hein? Non, non, non. Tu te plains, elle se plaint, tu te plains, elle se plaint. Tu dis tes projets. Elle fait genre, hum, je te crois. Ça va marcher. Mmh. Ah, bonjour Jean-Jean Paul de Bibofoussan. Un an plus tard, elle connaît déjà des choses, non? Tes secrets, non? Elle connaît que tu pisoles à y a 14 ans. Elle connaît que tu as voté deux fois. Elle connaît, non? Comme elle connaît tes secrets de qui tu étais. Elle se croit permise. Je vais aller sur les femmes seulement parce que je suis une femme. Je connais, vous avez essayé de me faire ça. Vous savez qu'il y a une waka. Elle se croit permise. C'est pour ça que vous devez tout faire attention. Il y a des détails de votre vie que vous devez faire attention avec qui vous les partagez. Oui, tu vois, je... quand tu étais avec ton ex là, ton ex qui t'a abandonné là, qui t'a tapé dessus. Tu avais découvert que tu étais enceinte de lui. Tu étais en en quatre semaines là. Tu vas t'enlever. Tu lui avais dit. Tu lui avais dit. Maintenant, elle se croit permise. Bonjour. Monsieur Kemmoyé, Antoine Duval. Comme à une époque, elle... Tu vois, non. Je ne sais pas ce qui te prenait. Peut-être que j'étais en dépression. Tu as commencé à lui parler. n'oublions elle, elle a oublié que la différence entre toi et elle, c'est que tu es la lumière. Tu es la lumière. Et puis on a grandi ensemble. On a, on a ensemble sur la grand-mère, non On a ensemble. Elle oublie qu'aujourd'hui tu es dans le million. Tu brasses les millions. Écoutez, ces gens-là vont revenir pour jouer sur ton mental. Les hommes à qui je parle. Ça, c'était même pas le titre de mon direct. En tout cas, je parle de ce moment. N'est-ce pas Oui, oui, oui. On était au quartier, on nous avait déjà ensemble, non Oui. On partait à la catéchèse ensemble. Oui. Pendant les vacances là, oui, oui, oui, on t'a comme Oui, on t'a camp ensemble. Vous te voir sur les réseaux sociaux. Hey, C'est Jocelyne. Hey, hey! Écoute, this Jocelyne has nothing to do with the other Jocelyne. La femme là est morte. Jocelyne, que tu connaissais là, même ça fait un an. Là, elle est morte. Ceux qui veulent les protections pour leurs enfants. J'ai même organisé les lavages pour les enfants pour la rentrée. La semaine passée, pendant deux semaines, j'ai fait des promotions pour les lavages des enfants. Vous connaissez ça Parfois, tu te confies sans savoir. Parfois, ce sont les circonstances. Parce que tu ne connaissais pas ton pouvoir. Tu ne connaissais pas qui tu es. Et puis, il faut aussi avouer que la relation dans laquelle tu étais, l'homme-là, il te stressait te, te tellement que tu étais devenu comme un zombie. Il hein. fallait quand même que ça sorte. Il fallait que tu parles. faut connaissez vos premiers mariages, non? Hein. Vous connaissez vos premiers mariages, vous connaissez. Candice, tu envoyais ton argent pour l'offrande à l'eau. D'accord. Il faut que tu écrives une box donc, si tu envoies ton argent, tu as compris? À cette époque, tu ne te connaissais pas. On t'avait pas dit le pouvoir qui est en toi. On ne t'avait pas dit ce que tu peux faire. Ton esprit n'avait pas encore reçu les rêves que tu as maintenant dans ta tête. Maintenant, il faut que vous sachiez aussi que la personne que tu étais, qui a fait certaines erreurs dans le passé. Ça va revenir dans votre mental. Ouais, ouais, tu te rappelles, non Oui, tu te rappelles. Rappelle-toi. Ouais, ouais, tu Oui, tu te rappelles ce que tu as fait là-bas, non. Oui. Cette personne n'est plus. Vous vous régénérez de jour en jour. Tous les 180 jours, tout ton corps là se régénère. Et celui de ton corps se change. Donc tous les 180 jours, ça fait combien ça, ça fait 60 fois 3. Donc, c'est beaucoup, hein Donc on m'a dit carrément tous les 6 mois. Maintenant, comprenez que ces personnes sont aigries et vous détestez même déjà depuis longtemps. Parce que si vous regardez bien. Il y a des là, 10 ans quand tu étais avec, vous étiez à télégalerie avec les sans confiance au quartier. Ouais, vous êtes, je ne sais pas où vous êtes rencontrés. La personne était jalouse de toi. Parce que la personne -là savait là où tu partais. Vous serez surprise. Amour, il faut que tu écrives sur, sur WhatsApp. Le numéro WhatsApp, c'est sur mon TikTok. Tu peux voir là-bas, il y a un lien. Tu cliques dessus. Oh, oui. oh. Le 6 00 euh, 237 680 71 0701. Ces personnes connaissaient déjà ce qu'il y avait un toi. Parfois, ce sont tes cousines. Vous hein? avez les cousines là. Et c'est très dangereux quand ces personnes-là. Parce que ces personnes-là. Euh, tu vois ta cousine qui compte là non 15, 16, 17 ans elle connaît tes premiers amours elle t'avait vu quand tu ne pensais pas encore faire l'amour quand tu rentres, tu dis que je l'ai embrassé, on m'a fait comme ça là, c'est comme ça qu'on fait comme ça que, comme elle était un peu avancée par rapport à toi elle t'a montré que non, fait comme ça quand elle te touche comme ça, fait comme ça demain c'est elle qui va dire c'est moi qui lui ai appris à s'habiller c'est moi qui ai appris à laver ses caleçons parce que ces personnes Evelyne Kenya, ce qui est sur le titre ce n'est pas ce que ce n'est pas ce que je suis en train J'ai lancé ma vidéo, j'ai parlé d'autres choses. Tu as compris, non? Donc, si ce que tu ne comprends pas, tu peux quitter de mon direct calmement, vraiment. Ça, c'est le, de de, de, de, le direct de la gloire glorieuse où je dis seulement ce qui vient à mon esprit. Donc, si ce que ça n'est que tu ne comprends pas, tu peux partir, mamie. Voilà. Bon. Ces personnes vous ont accueilli quand vous étiez arrivé en B. Quand tu venais d'arriver là. Et elle a voulu te diriger sur une mauvaise route. Non, pas, va, va, va, chercher le boulot dans le McDo. Pourquoi tu vas aller à l'école d'infirmière? Pourquoi tu veux aller à l'école de ceci? Cherche un petit boulot là-bas, tu fais. Tu as refusé. Cinq ans plus tard. Tu touches trois fois son salaire. Eh, regarde comme ça là. Eh, C'est nous qui l'avons accueilli ici. Hein? Eh, maintenant, crois elle croit qu'elle est arrivée. Je vous dis parce que cette personne venir vous attaquer soit par des personnes interposées et déjà j'aime pas contre on met de trop like c'est euh, moi j'ai pas fait ça pour toi attends j'étais déjà ah mamie tu n'as pas de tu as pas un boulot like tu vas t'occuper parce que toute aide qu'on te donne qui n'a pas de ben as tu mets de dire que c'est combien ils te donne l'argent de ça parce que demain, il y aura un chantage émotionnel. J'étais disponible pour toi. Maintenant, quand je te dit que ça, ça ne va pas, tiens, tiens, tiens, mais elle ne m'a pas appelé pour me demander ça va. Hein? Peut-être que j'étais juste trop occupée. Maybe I was just too busy. Maybe I was too busy. Et vous savez que quand tu atteins un certain niveau financier, tu n'as plus le temps pour certaines choses. Tu n'as plus le temps. Tu es occupé jusqu'à le faisceau. Tu te lèves le matin, voilà, le soleil a à peine pointé là comme ça là. Tu es levé depuis depuis 5 heures. Depuis de 5 heures à 7 heures, tu as déjà pointé au moins le salaire mensuel de 5 personnes ici de Parce que tu es occupé. You're busy. Il faut que tu acceptes. Parce qu'à un moment de ta vie, tu as dû faire un choix. Le choix de rester dans la pauvreté, l'environnement de pauvreté et la mentalité de pauvreté qu'ils avaient dans lequel tu étais avant, ou bien avancer et changer ta vie. Oh, oh, tu sais, on veut la reine, euh, la reine Marie Blanche. Et voilà chercher même plus les gens tu l'appelles pour savoir là où elle a déposé quelque chose là oui euh, dis-moi un peu euh, les de ta mère oui je voulais lui envoyer un western union là mais bon hum. maman tu n'appelles même plus les gens que je tiens hum, vraiment que vous avez à changer bon en tout cas le nom de ma mère c'est parce que la personne a tes nouvelles qu'elle veut te donner là tes paroles la personne a tes paroles sachez que les paroles là c'est pour que tu passes au moins 5 minutes de ta vie en train de te demander qu'est-ce que, ah, qu que j'ai fait à la fille là? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi me déteste comme ça? Pourquoi? Ne le accordez pas. Ne tentez même pas. Bonjour la reine du ciel. <rire> Ils vont vouloir votre temps. Tout est énergie. Et ces personnes-là, malheureusement pour ces personnes, quand vous, quand vous leur parlez, ou bien quand vous allez dans leur environnement, vous vous voyez encore comme la petite fille pauvre de. Quand, quand tu avais 25 ans là, quand tu galérais, tu n'avais pas encore les papiers. Tu venais encore d'arriver là. Oui. Tu parles à voir, tu, tu. En cinq minutes, tu te sens bizarre. Parce que c'est tout ce qui est dans ses pensées et dans sa bouche. Et ce sont les émotions qu'elle va vouloir tirer de toi. Le genre de personnes là elles se plaignent toujours. Oui, comment tu, comment tu vas Géraldine? Hein, mon mari, regarde, il est parti depuis trois mois. Elles se plaignent toujours. Elles se plaignent toujours. Comme les parents, c'est même plus sentir leurs émotions là, dans mon compte. J'en ai, j'ai aussi mes décepticons comme ça là. J'envoie mon chauffeur te donner l'argent. Je ne passe même pas ce va te donner. C'est le chauffeur qui va dire avec toi. Tu donnes les énergies là. Quand il a un coup, ça va tomber. Et puis il va venir nous voir. Oui. Ces personnes ont votre macabre. Ces personnes ont vos mots. Et souvent vous avez senti, mais il y a quelque chose. Non, non, il n'y a rien. C'est quoi? Non, non, non il n'y a rien. Tu es sur la voiture. Il y a quelque chose. Elle. Et tu n'as pas le temps. Tu n'as pas assez de temps. Vous dis que, que c'est quoi? Et tu sais même que c'est pour vous sa bouche pour bavarder là. C'est grave. Bonjour Christelle. Bonjour Barbie. Souvent vous allez entendre le, vos mots qu'ils ont donné à quelqu'un. Il faut faire attention à ta sœur J'étais chez elle. Elle m'a dit ça, ça, ça, ça sur toi. Avec un venin, c'est comme si la personne a ton venin dans sa bouche. Alors que quand tu as découvert ce qui te donne l'argent, tu as découvert le réseau dans lequel tu es, tu l'as appelé. Voilà, j'ai le réseau de tes choses. Tu fais comment Tu viens, il faut venir. Oui, oui, oui. Je... je vais venir, je vais venir, je vais venir. J'ai compris. Elle raconte le téléphone. N'est-ce <rire> pas, tu crois que tu connais. Nous, on est arrivés ici à Paris depuis longtemps quand je te le réseau là on va t'escroquer ça va rien donner. chaque jour tu juste ta, ta statue elle te guette elle te guette tu l'as appelé tu lui as dit que voilà ce que tu n'as pas fait tu lui as dit que viens aussi on fait ensemble elle t'a minimisé après c'est ta soeur Aujourd'hui, elle se plaint que tu ne lui as rien donné tu ne l'as pas aussi dit ce que tu fais Hein? Montrez-nous aussi comment vous êtes devenu riche, non? non? on t'a dit, on t'a appelé, on t'a montré, tu as refusé. Vous allez devoir prendre votre liberté. You have to take the freedom from those people's hands. Vous ne pouvez pas arracher votre liberté de ces gens-là. Parce qu'ils vous tiennent. Sans le savoir, de temps en temps vous pensez à eux. L'autre comme ça, là, je l'ai fait venir dans un pays. Elle est venue. Il introduit à mes contacts. Ouais, comment ça me fait des coups bas mmh, Massa Et que c'était moi d'abord ma part de Judas, je ne savais même pas Je me, je me toujours que tout le monde dans la famille connaît mes choses très vite Ok, bon, voilà, un nouveau cas. je ne veux Je n'ai dit à personne Comment vous avez su En fait Le détective James Bond Détective James Bond, avec une mission, était un dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, Bonjour Armand, bonjour l'analina. La Et en mission dans ta vie. Parce que vous ne savez pas que les gens là sont, ils envoient les radars, ils envoient les espions. Ah, donc, donc tu crois que tu peux devenir moi? D'accord. J'étais trop supportée. J'étais trop défendue. J'ai donné les excuses dans mon cœur. Que bon, elle se comporte comme ça parce que, tu vois, c'est ma, ma soeur. Tu vois, elle, elle t'a C'est pour ça qu'elle t'envie. Non. Elle est jalouse, c'est tout. Parce que le fond de ces choses-là, c'est la jalousie. Rita, bonjour. C'est la jalousie. Ces personnes, vous allez vous rendre compte souvent que si elles peuvent, vous arracher votre mari. Elles vont prendre ton gars. Je vous dis parce que vous n'êtes jamais assez prudente, vous n'êtes pas prudente. Vous n'êtes pas prudente. Affaire de mari, là, tu as le numéro de mon mari vous faites quoi? Hein? Ah. ah. Que tu voulais, tu voulais, je voulais, c'est parce que je voulais savoir, si. Non, ma chérie, tu m'appelles, ça ne passe pas, tu viens chez moi, il ne peut pas savoir. Et parfois il y a certaines de ces choses-là que vous C'est comme si vous fuyez la réalité. Appelez le chat chat et le chien-chien. Tu as t'asseoir ton dis que 2005, elle m'a fait un coup bas. 2010, elle a fait je me séparer de mon gars. 2015, elle m'a fait. Elle a fait je me suis avec la famille. Tu vas compter, tu vas voir que cette personne te suit comme une plaine. Quand ouais, on dit, on dit que, tu es, que tu es arrivé, non, que tu es arrivé. Oui. Quand j'ai mis les choses quatre sur table avec la personne, il dit que comme ça, il ne te parle plus, mais je te pardonne. L'hypocrisie. Tu me pardonnes, j'ai fait quoi Hein J'ai fait quoi Tu y es ai... Le genre de personne là, en anglais, on dit oblivious. Oblivious. Donc, c'est comme si la personne est amnésique. L'amnésie temporaire sélective. Et beaucoup de cousines sont dans cette catégorie de personnes. Je vais très bien arrêter tennis. Beaucoup de cousines. <rire> Linky, je m'accorde avec ta confession. Parce qu'il n'a pas devant moi. <rire> Amen. <rire> Parlez vos choses, c'est ma diamine. Vous avez suivi, non? Ma corde avec vous prière. La rue, tu es à Carrefour à cause de la confiance aveugle. C'est pour vous qu'elle parle. Et c'est quand elle parle, parlé pour ça, vous dit que vous me trisez. C'est quand même ma personne. C'est ma personne. Hum. <rire> une amie là elle me dit que la mère de ses soeurs la mère de ses soeurs donc le père de cette fille là s'est marié avec une dame après l'avoir accouchée donc la fille a été obtenue avant le mariage après le, le monsieur s'est marié avec une dame qui a encore eu des enfants avec cette dame et cette dame qu'il a épousée avait volé le le père de ma copine, il avait volé de sa soeur. Donc sa soeur sortait avec un homme. Elle est venue faire le, le, le, le, le, le coup Elle a pris le gars. C'est bien qu'elle s'est mariée avec lui. Et les enfants qu'ils ont eus sont les petites soeurs de ma copine. Donc voilà ma copine alors qui se marie. Ses soeurs, dont la mère a volé le mari de sa soeur, viennent au mariage. Vient, elle, euh, euh, elle commence à. Elle prend le numéro du gars, elle commence à causer avec lui. Deux mois plus tard, chaque fois qu'on évoque le nom de ses soeurs à la maison, c'est les problèmes. Donc, chaque fois que. Parce que les soeurs écrivaient tellement au gars de la fille. Oh. Donc, c'est lui qui a informé maintenant sa femme que ta soeur a dit que. Elle a dit qu'elle vient demain. Oui, elle a dit que. Et c'était les petites soeurs de la fière. La fière de l'élevé, toi, ses soeurs. Aujourd'hui, elle ne se même Elle que je fonctionne pas avec les soeurs hypocrites. Parce qu'il y, y a des gens que, pour eux, le bonheur, là, c'est seulement pour eux. Il n'y a que eux qui ont droit au bonheur. Tu ne dois pas être heureuse, pourquoi Non. Mais non. Tu n'as pas droit au bonheur. Oui, Joseline, tu peux pas être heureuse. Il faut que tu appuies, oh, appuie le truc qui est à côté là. Il y a un petit, c'est dessin, des à côté, un petit boulon comme ça, tout petit. Il y a un tirer la ficelle. Va là-bas. Va voir là-bas. Appelle Qu'est-ce -là. Que tu m'en là-bas. Oh les m'en rends, tu portes, tu me donnes les miennes. Elle que quand tes petits seuls étaient petits, tu ne les foutais pas. Je me suis tu as 25 ans, je te tape correctement. Je te tape. Fais le conseil familial pour m'enlever de la famille. Oui. Ouais. Parce qu'il y a les gens qui croient qu'on va seulement venir à leur mariage. On va venir alors on, on va voir leur voiture, on va monter dans leur voiture. Oui. Vous aussi vous avez trop bonheur. Oh. Fant que leur mère ne pas te travailler contre toi, En que leur mère ne pas te toucher un peu quelque part, ne soyez pas bête. Hein. Do not be dumb. Moi, tu vois elle appelle sa mère maman mais maman je suis m'a se marié moi aussi elle veut me marier pourquoi c'est elle qui s'est mariée avant moi vous m'avez vu dans votre assiette vous m'avez vu dans l'eau pourquoi pourquoi pas en moi aussi je n'ai pas Petit oh. soeur tu m'as pas vu Si vous saviez ce que les gens disent de vous, souvent ça se cache pas, ils donne donnent un peu, une petite exclamation devant toi comme ça, là tu dis, c'est Dieu qui a train de les exposer. C'est Dieu qui les expose. Et comme tu dis que tu viens mal, je te traite mal là, certaines de vos personnes dans votre famille, là, ils ont besoin que on vous les tape d'abord. Oui. Peut-être que vous voyez non, tu es l'enfant de la deuxième femme ou bien la troisième ou bien la première. On a tellement simple. Donc on sait que votre mère là, c'est une simple tonne d'abord plus plus. Maintenant tu commences à faire tes astuces, tu es sérieux dans ton travail. On a bloqué sa mère. Pourquoi est-ce qu'elle avance? Comment elle a fait pour avoir les papiers du Canada? Donc en fait, quand tu échappes un peu la tcha tchatchat. il part vite tu le marabout. Qu'est-ce que? qu qui s'est passé Non, non, elle doit Canada 10 ans avant d'avoir quelque chose. On attache ton argent. On attache tes euros, tes dollars, le yen, le, le c'est tout ton argent. On attache. On en plait ça quelque part. Écoutez, les prophéties qu'on vous donne souvent, que tu auras l'argent dans toutes les devises, ce sont de vraies prophéties. Parce qu'à l'heure où tu es là, tu es déjà censé avoir. Ton business est censé être même sur cinq continents. Oui, en Corée du Nord, il reste comme ça, les achètent des choses. Tu postes là-bas. Oui. Puis ta mère a trop dormi, c'est toi qui informe de certaines choses, oui. Mais si madame, le bain de sel a débloqué une situation euh, que je pensais irréparable. C'est bien. C'est bien pour toi, non que vous vos faire votre travail spirituel Quand tu fais, c'est toi que ça aide. C'est pour moi. Il est temps que vous serviez le sauce à ces gens-là. Moi, je vous dis. Elle est devenue insolente. Parce qu'il savait avant que quand il venait, il suffit qu'on t'appelle, on tape un peu ton ventre comme ça. Toutes tes choses sont dehors. Toutes tes choses sont dehors. Mais c'est fini. Les gens finissent. Hum. C'est fini. Je suis marié et maman aujourd'hui par la grâce de Dieu. Parce que pour certains membres de ma famille, je devais être une prostituée. Pour eux, je devais être une débouchée. Voilà. Je ta mère a dormi. Toi tu es réveillé aujourd'hui. Et ils veulent ta tête. Ils ne peuvent pas avoir ta tête. Dans certaines familles, parfois, ils sucent même ton énergie sans que tu le saches. Tu as appris qu'on a puiser dans le pour gérer tes frères. Oui, ça se fait. Bonjour Ibrahim. merci. On prend chez toi pour aller te donner à d'autres personnes. Mais le Seigneur expose toujours ces choses-là. Ça ne vient pas seul. Quand tu commences, tu demandes. Seigneur, expose mes détraqueurs. Expose-les. Depuis que tu fais le bain de sel, ta, ta, ta sœur ne veut plus te sentir, <rire> ne la sent pas aussi non Est-ce qu'on force, on force le sentiment Tu ne veux pas me sentir, elle ne veux pas te sentir. Et je pense qu'il est temps pour vous d'accepter d'être accepter d'être riche. Parce que ces personnes-là parfois, vous font, elles vous font vous sentir mal que ta vie se passe bien. Depuis une semaine que tu me suis, il y a un changement. Vas sur TikTok, tu vas faire là où va voir les bains. Tu as compris. Je ne vais pas m'expliquer les bains aujourd'hui. J'ai la paresse d'expliquer. Toutes les vidéos sont sur TikTok. Le nom de TikTok, c'est Reine Lumière. Acceptez aussi que vous êtes... Accepte aussi, non, que tu peux rester en ça, ton argent entre. Tu t'assois au magasin, tu vends. Les choses passent. Quand tu es riche, même elle apprend que tu es riche, elle ne peut rien faire contre toi. Oui. Je, je dis que ta soeur ne te parle plus, tu n'as plus personne. Tu as besoin de ta soeur d'abord. Ta soeur qui va te donner le mari. C'est ta soeur qui va te donner les papiers si tu as besoin de papiers. C'est ta soeur qui va te donner euh, l'argent. On est sortis du même ventre peut-être, mais c'est tout. Mais on n'a encore pas d'autre à faire. Souvent, vous avez aussi votre cœur fait comme ça. là. Tu veux, tu ne veux pas. Tu veux, tu ne veux pas. Soyez déterminé. Mettez votre tête comme ça. là. La jalousie est réelle. Hein? La, la jalousie est réelle. Tu es marié à un Canadien depuis 10 ans. Depuis plus de 10 ans. À peine commencé, les papiers on avançait bien. C'est ma propre. Ta propre cousine qui était en Allemagne qui a gâté. Et une cousine qui s'était qui mariée en mon. Oh là là. À... Oh non, non, non, non. Tu sais, ma chérie, ton message est très court. Tu, je pense que tu aurais pu écrire plus longuement que ça. Il y a beaucoup de trucs que je pas comprendre dans ce que tu dis. Vous devez comprendre que euh, certains d'entre vous les choisissent surtout. On vous a beaucoup simplifié. Donc, déjà que si on arrive même dans la famille, on dit, euh, il y a un, un frère canadien qui vient là, qui vient d'arriver, il cherche une femme. On va mettre toutes les filles de la famille, sauf toi. <rire> Donc, on t'a tellement sanctifié. Si on peut parier sur quelqu'un comme un mais pour qu'il sauve la famille, ça ne sera pas toi. Bon, ils avaient dit, je me vois beaucoup dans ce que vous dites. Mais j'ai décidé de me réveiller. Défi personnel. Il n'y a pas d'âge pour ça. Je vous dis merci. Ma bataille pour la réussite est lancée. Soyez bénis. Merci. La jalousie et l'envie sont les frères jumeaux. Ouais. Et on vous a tellement simplifié. Souvent, ils arrivent, tu as acheté la voiture. Dans, dans les. On va te donner les mots. Dans les pauvres, aussi, la voiture. Genre, les mots qu'après, c'est même dans deux semaines que tu vas laisser ça, tu vas te rappeler, tu vas dire que... Ah, c'est une vidéo. Donc, c'est ce qu'elle me disait. Ok. Donc, vous ne croyez pas que je vais avoir la voiture. Ils vous ont enterré. Ils ne savent pas que... Comme ils vous ont mis dans la terre, là, vous avez gêné. Vous avez gêné. Vous avez germé. La Bible dit que la poule qui avait été. La, la pierre qui avait été rejetée est devenue la pierre principale. T'as t'a rejeté depuis. Ah, elle a. Après, on reste qu'on ressent. Tu arrives même en bain, on te lance dans un petit coin là. On te oublie là-bas. Ils font six mois, ils ne te font pas. Un an. Après, ils te voient. Tu as la voiture. Alors qu'ils prennent encore le métro. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La vie de tout et chacun est et tracée. On ne force pas le destin. C'est le dit que tu seras ministre, tu le seras. Et... On t'a enterré. On ne savait pas que tu étais une gra un grain de maïs. dans le noir que tu prospères ma chérie. C'est dans le noir seul. Tu continues tes plantes, Seul. Tu te déposes. Tu te déposes. Quand tu as mis à terre, on croyait que c'était fini. C'est là que tu remontes. Tu montes tes feuilles. Pendant que tes racines sont à la terre. On, a, on était venu verser le truc devant son magasin, non? On a fait un cambriolé son magasin, non? Comment ça se fait qu'elle a encore deux? Comment? 50 fois relève-toi 50 fois. Je vois que ça revient comme au titre de ma vidéo. Bouba, je parle pas de quelque chose. Je suis en faire comme le bébé. Je fais baba baba. Ababa baba. Tu as compris, Bouba. Je parle le langage de bébé. TikTok, cela vous fait souvent comme si j'ai votre remède et TikTok. parole de sage, je sais pas pour tout le monde. Certains parmi vous, vous devez vous réveiller, vous êtes seul. Vous êtes seul. Tu ne comptes des personne. tu n'appelles personne pour ta chose. Tu as besoin d'une information, va sur Google, comment faire ceci. Tu vas découvrir des adresses à Paris que tu n'avais même Tu vas découvrir des des, des des façons de se faire de l'argent. Sans papier même Que tu ne savais pas que ça existait. Oh merci belle idée pour ta fleur que tu m'envoies Je t'envoie des fleurs Merci belle idée Je dis que pourquoi ce n'est que le temps C'est que tu m'as rencontré Que si tu me connaissais avant <rire> Ma chérie ne te dérange pas il y a encore beaucoup de choses que tu dois faire. as encore beaucoup. Maintenant tu dois solidifier ton cœur, parce qu'avant tu donnais encore le bénéfice du doute. Tu vois, tu fais ça encore comme ça là. Le tout c'est là, tu vas faire comme bien. Tu crois en moi, je crois en toi. Tu ne crois pas en moi, bye, tara, chéri. <rire> très attention. Il n'y a pas n'importe qui qui doit connaître ce que vous faites. C'est d'habitude que quand tu es au pays, elle est au Canada, elle est à Paris, elle t'envoie de temps en temps, tu pleures, elle te donne 50 dollars. <rire> ouais, je t'envoie 50 euros, le temps, ça fait deux mois, tu n'es pas contente. 50 euros au pays, ça fait quoi pour quelqu'un hmm? 50 euros, on le dépense en une heure de temps. Vous prenez une journée pour gagner 50 euros en euros. En une heure, parfois même 30 minutes, on dépense 50 euros au pays. Venez au Gabon, vous avez confirmé hmm? Maintenant, comme toi, tu es arrivé aussi en neuf. Ah, On avait dit que toi aussi, tu vas envoyer les euros au pays. Comme si elle était arrivée en Belgique, elle a fermé, elle a bloqué le visa pour les gens. Tu as bloqué le visa pour les gens. Le nom c'est Reine Lumière. Le nom sur TikTok, c'est Reine Lumière. Donc, il y a certaines personnes qui croient que comme ils ont eu le visa là. dès qu'ils ont eu le visa, on a fermé l'ambassade. Pour toujours l'ambassade du Canada. Est fermée. Bye. <rire> On donne toujours les visas. <rire> je suis au Gabon, Mira. Je suis à Louis. Elle est Oui, les gens croient qu'ils sont à la, la clé de l'aéroport, non Ils viennent ouvrir de ta tête. Passe, toi. Non, non, non. Vous savez pourquoi j'ai arrêté d'être jaloux des gens hum parce qu'il qu'on peut détient le destin des personnes Parce que j'étais l'une des premières personnes à partir en ma famille. Tu vois, quand tu es le premier, ça fait un genre, tu vois. Tu tapes un peu le Where's the year Bon, tu as trois, les termes sont ressortis de ton téléphone. Ça, c'est une délivrance, c'est libre. <coughs> Natia, euh, on, on a épongé beaucoup de consultations euh, hier, lundi. Euh, Aujourd'hui, on va éponger beaucoup. Donc, si quelqu'un a demandé à être consulté, je vous en prie, euh, recontactez-nous. Je vous dis juste que j'étais en, en, en fil de consultation d'attente. Tu vois, tu arrives en bain. Après, tu vois, telle personne vient. Telle personne vient. Telle personne vient. Après, tu comprends que si je fais le hate, là, ça ne va pas servir parce que je me rends compte que les gens aussi ont la chance. J'ai maintenant flippé, j'ai commencé à aider maintenant les gens à se déplacer pour l'embain. Donc, il faut faire... Euh, Habituez-vous dans votre cœur. Acceptez. Qu'il y a certaines personnes qui ne vous aiment pas, qui ne veulent pas votre succès et euh, qui auront mal quand vous serez bien. Ça, c'est pas dans le but peut-être de leur faire mal les hein. gens. Tu as, tu, as, tu as un papier, tu as ton visa, tu es monté, j'ai mon visa. Non. Tu avances seulement. Tu ne les calcules pas, tu avances. Parce qu'en tant que choisi, on ne peut pas détester les gens. Tu ne peux pas être un choisi et tu détestes les gens en même temps. Ce n'est pas possible. Ça fait fait des... Parce que les choisis, c'est l'amour qui est notre force. C'est l'amour qui est notre puissance. pas l'amour bête. Ce pas le genre d'amour quand on te fait mal, tu viens encore, tu donnes... Tu tends le bras, on te coupe le bras. Tu tends encore le bras, on te coupe le bras. Tu tends... Non, non, non, non, non. Non. Non. On est amour, on aime les gens, mais on n'est pas bête. Voilà, c'est la compassion. Mais pas une compassion idiote. Parce qu'il y a des gens qui n'attendent que ça. Il y a des gens que si vous leur donniez de l'espace, ceux qui viennent même gâter votre mariage. Mais comme ils ne peuvent rien parce que vous êtes protégés, ils ne peuvent que vous détester à distance. Voilà. Donc je pense que j'ai terminé avec vous. Hein. j'avais pas beaucoup à dire ce matin. que parfois, cette personne ne va pas te parler, tu vas commencer à te sentir mal. Depuis deux jours, tu réfléchis à propos d'elle. Laisse-la se fâcher. T'as vu J'ai mis mon rose à lèvres. Mes lèvres sont noires parce que j'ai mis le j'ai mis mon rose à lèvres. Tu as ma Aurélie, tu as manqué. J'avais des amis. Quand tu connais déjà qui est ton ennemi, ton... Tu es en paix en fait. Oui, tu es en paix. T'anticone, se cousin ils se ouais, ben ouais tu les se Bon, je vais donner mon numéro, OK, pour les consultations. 00237-693-50-22-66. 00237-693-50-22-66. Le deuxième numéro, c'est le 00237 680 07 0701 Longue, Longueuil, je me suis battu comme un soldat Longueuil, Longueuil, j'ai pris mon pouce-pouce, j'ai poussé au Longueuil, j'ai vendu l'eau glacée au marché Mokolo Il y a des moments de galère dans la vie Aïe oh. <rire> On n'a pas vu quand tu galérais je dis, quand tu achètes ta voiture, tu te lèves comme ça, tu dis que tu peux dans tel pays, bien que tu es parti. Deux jours, tu achètes ton ticket, tu pars. Ça leur fait mal. On oh, ne connaît pas ta galère que tu t'étais tapé. Donne-moi un tout coup de 10 000 francs, 12 000, 15 000. Alors, tu arrives, tu, tu demandes avec, en fonction de ta bourse. Hum. 00 237 680 71 07 01 si, si ta mère te... Si ta mère te... Oh Seigneur, ta mère te traumatise, tu, te, tu la laisses partir Facebook, pense qu'on a fini.